Je suis pour moi ma princesse, cette femme, cette viace Avant qu'elle vienne sans cesse, dans mon cœur, c'est le stress Je suis comme un SOS, un appel en détresse Faut qu'elle m'approche, qu'elle me prenne dans sa poche Avant que la vieillesse ne m'approche, avant que la mort ne m'empoche Je me dis j'ai peut-être coupé le coche j'ai pas de taf, pas de femme, j'ai que du son de poche, que des larmes qui coulent pour des femmes cool. Que la mort me coule si je la prends pour son boule. On n'a pas tous les mêmes chances, certaines accordent trop d'importance au physique que tu balances. Et y en a même qui veulent te voir en carence, pire te demande ton poids sur la balance. Princesse, où es-tu Princesse, que fais-tu Princesse, l'aventure, princesse, je suis perdu. Princesse, où es-tu Princesse, que fais-tu Y a des femmes qui règnent dans mon cœur en l'occurrence a une femme que j'aime malgré son ignorance Cette femme me s'aigne malgré son importance Moi je l'aime avec persévérance C'est ce nom nani C'est un amour interdit, un, un amour infini Je scène ce tigre à l'encre de ma plume Car beaucoup de princesses nous brument Pire qu'un coup de marteau nous rend complètement bargeaux Nos émotions nous rendent accro Pire que mélanco cette femme, c'était ma cocaïne, c'était de la crème, elle s'appellerait de l'héroïne, elle s'appelle Nani, et c'est mon orpétamine. Princesse, où es-tu? Princesse, que fais-tu? Princesse m'attends-tu, princesse super Dieu, princesse où es-tu? Princesse, que fais-tu? Princesse m'attends-tu, princesse, super Dieu, princesse où es-tu? Princesse, que fais-tu? Princesse mattends princesse-tu? des femmes qui jamais ne te laissent Il y a des femmes qui jamais te délaissent Il y a des femmes succubes Il y a des femmes qui te font miroiter la lune Il y a des femmes où t'es juste une proie, Il a pas de femmes servies sur un plateau droit Il a pas de femmes faciles, Il y a beaucoup de femmes avec du caractère Tu parles avant tout de reine même certaines J'ai la peine beaucoup me font J'en ai la gorge, mouillée, pire, j'en ai les yeux mouillés J'en ai la gorge, j'ai le coeur prêt à s'emballer Je laisse parler mon cœur, même si l'avenir me fait peur Et je te le dis sans peur, toi et moi c'est sans rancœur Princesse, où es-tu Princesse, que fais-tu Princesse, maintenant tu Princesse, je suis perdu Princesse, où es-tu Princesse, que fais-tu Princesse, maintenant tu Princesse, je perdu Maintenant tu princesse, je suis perdu. Princesse où es-tu? Princesse que fais-tu? Princesse maintenant tu princesse, je suis.